Ne dites rien, je sais très bien ce que vous allez dire. Oui, oh là là, Bichard, tu live plus des UHC non non, non, non, non, Oh, tu sors plus autant de vidéos qu'avant Non, non, non, non, non, Oui, bah les gars, si je sors plus du HC, c'est qu'il y a bien une raison. Le problème, voyez-vous, c'est que j'arrive plus du tout à faire de bonnes games. A chaque fois, à chaque fois, les gars, il y, y a un truc qui. La game est parfaite, tout est parfait. Sauf que. Il faut que. Voilà, voilà, il faut que ça foire. Vous me croyez pas En voici un exemple. Et avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si ça te plaît et à liker la vidéo pour me partager ton avis. On va saouler tout le monde, moi je te dis déjà, tu vois. Y a pas à tergiverser. Oh. Hey tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve pour une autre vidéo. Okay, et c'est de. Gérarchie. Coucou Si tu meurs, t'inquiète pas, je serai là pour ton stuff. Bon, hein. ils y aller. Vas-y, go. J'ai elle. Bah. <rire> je l'avoue, dans mes heures. <rire> Salut Coucou Coucou Oh merde, mec Il y a personne qui est venu, c'est juste que... Non, ma Il a l'air d'être venu, je veux dire. Ok. rien tu tout. Je crois que c'est pas... t'as donné les par là-bas, regarde. on peut essayer Bon, vas-y. Il est où Va y vas Je te dis s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je regarde Ah, attention, attention Il y a le ghast. Mais sérieux J'ai la voie dans mes. Mais non Skydou Attends là. Pourquoi j'active protection Vers cette direction ah parce que je vois du diamant à loin. Allo ah non c'est je retrouve un pack où Ah c'est un pack où les blocs de cobalt, je les vois pas, enfin je sais pas, c'est bugué. C'était bien peu joué. Vrai enfin, moi j'en ai zéro parce que j'ai fait la table. Les gars, vous savez quand je vous ai dit qu'il fallait que je mine vers là-haut parce que je vois du diamant? Il en a eu mal malin. Je vous avoue que. Voilà. Putain de merde, j'ai mal à l'épaule Piodon, fais moi un massage de l'épaule. Euh, laisse les enfants tranquilles. Le blé le, le, le, prend la moitié de mon bureau, je vois même pas mon écran entier. suis obligé de surélever le truc avec des Quelqu livres. Quelqu'un a deux diams, en ravi Non. Je cherche des diams Je cherche diams J'ai joué la à... main sur la PS3. T'es toujours pas Bah oui. On kill pile ou quoi. Bah, prends un bloc. Ah, les mecs, toi, me tuer, les gars. Je oh, tu, tu la lune. La lune. Désolé, bichon. Ah putain, Kira Kira Kira, Kira les gars, je vais mourir. Mais, mais je ouais. Chopez-le, chopez Kira Non, je m'en fous, il est mort. Moi, tu Désolé, ouais, ouais, oui oui ouais, ouais. Entre nous faut qu'on se l'avoue les gars j'ai pas de chance Vous voulez que je fasse quoi Comment vous voulez que je sorte des vidéos moi potable Voilà j'ai pas de chance Bon voilà vidéo courte Mais bon je vous finis avec ma petite win SC Games Dans des situations un peu particulières Vous allez voir que j'ai fait le kill record de SC Games Vous allez vraiment kiffer C'était one Shot voilà Sur ce bonne soirée, bonne vidéo Et abonne toi Allez salut